Le pôle banque et finance de Talent Consulting, c'est à la fois la banque de financement d'investissement, c'est des assets managers, c'est des assets serviceurs, c'est la banque de détail. On intervient pour des groupes internationaux qui gèrent plusieurs milliards d'euros sous gestion, qui ont plusieurs milliers de personnes, mais également pour de toutes petites entités. Les expertises métiers du pôle banque et finance de talent consulting, c'est d'accompagner nos clients dans leurs grands projets de transformation. Dans les phases amont, ce qu'apprécient nos clients, c'est notre connaissance du métier. Notamment, on s'appuie pour l'asset management en particulier sur notre observatoire des systèmes d'information où régulièrement on fait une veille technologique sur tous les outils qui servent ce métier-là. On fait un ranking de ces outils, on les évalue régulièrement, on revoit les éditeurs et du coup on est capable de proposer très rapidement un système qui est adapté aux besoins du client. Ce qui est reconnu aussi par nos clients, c'est notre capacité à mettre en œuvre. Quand on propose un scénario alternatif à nos clients, ils savent que derrière, on peut les accompagner de bout en bout et sur l'ensemble du projet. Les partners et les managers sont investis de façon très opérationnelle. La répartition des tâches, elle ne se fait pas en fonction du grade, elle se fait en fonction de là où le consultant va apporter le plus de valeur ajoutée pour le client. La plupart de nos consultants ont des expériences métiers chez les clients pour lesquels ils interviennent. Quand on parle à nos clients, on parle le même langage, ce qui fait que quand on porte un projet, on le porte avec conviction. L'une des forces de Talent Consulting, c'est de pouvoir s'appuyer sur la présence du groupe Talent à l'international. D'accompagner nos clients dans leurs projets partout dans le monde. Et pour faire vivre l'état d'esprit de Talent Consulting, on se retrouve très régulièrement au-delà de notre pôle avec l'ensemble de Talent Consulting pour échanger sur nos missions, travailler sur des projets collectifs et internes et puis passer un, un bon moment tous ensemble. C'est plutôt sympa à vivre au quotidien.